Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui je vous présente mon test du Xiaomi Mi9T Pro. Alors avant de commencer ce test complet, je vais déjà vous expliquer la gamme Xiaomi. Mi 9 parce qu'elle est complexe, j'ai eu du mal à la comprendre aussi et qu'en fait pour moi Xiaomi sort aujourd'hui trop de smartphones même si ce téléphone là est un excellent produit. Au MWC, j'y étais, je vous ai fait une vidéo, ils ont présenté le Mi 9 qui était leur smartphone haut de gamme aux alentours de 500 euros avec des specs euh, énormes avec un Snapdragon 855 avec 6Go de RAM. C'était le début. Ensuite ils ont sorti le Mi 9 SE, donc une version un peu plus compacte et moins puissante. Il y a quelques semaines, ils ont annoncé le Mi 9T, donc une version qui a exactement ce design, c'est exactement la même tête que le Mi 9T Pro, mais qui avait aussi des specs à retrait avec un processeur Qualcomm Snapdragon 730. Camille a fait le test sur Citron, je mets le lien en description, c'est ultra complet le test qu'il a fait, et vous verrez, c'est un téléphone qui lui a beaucoup plu, mais il n'avait pas encore vu ce Xiaomi Mi 9T Pro, et lui, c'est vraiment le package complet. En gros, c'est comme si le Mi 9T... Et le Mi 9 avait fait un petit bébé, et ben ça serait celui-là. J'attaque comme d'hab avec les caractéristiques techniques pures, brutes, pour les gens qui aiment les specs. Snapdragon 855, processeur le plus puissant du marché à l'heure actuelle. Je sais que le Kirin 990 arrive, mais pour l'instant, il est pas là. 6Go de RAM, 64 ou 128Go de stockage, double SIM, enfin double nano SIM, bien sûr. Il y a un truc qu'on ne connaît plus trop, c'est un port jack. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a un haut-parleur, recharge rapide jusqu'à 27W, par USB-C. Dans la boîte est livré un chargeur seulement 18 watts, c'est un petit peu dommage, et un triple capteur photo à l'arrière. Au quotidien, ces specs, aucun ralentissement, les gros jeux grâce à l'Adreno 640 tournent parfaitement, il n'y a pas de surchauffe, il y a apparemment un nouveau système de refroidissement à l'intérieur, et comme ce fut le cas pour le OnePlus 7 Pro, pour le P30 Pro, pour tous les gros smartphones que j'ai testé ces derniers temps, il y a zéro ralentissement, c'est vraiment des téléphones qui sont faits j'espère durer, et on est vraiment aujourd'hui sur des téléphones très très très puissants. Alors au niveau du design, moi j'ai en Xiaomi prêté la version noire en test, il y a un petit effet carbone à l'arrière qui est pas mal, il y a le triple capteur qui dépasse mais pas trop, et le capteur principal a un petit cercle rouge autour, donc ça c'est bien. À l'avant on a un super écran je trouve, c'est un AMOLED de 6,39 pouces, vous voyez il n'y a pas d'encoche parce que le capteur photo et pop-up donc c'est un système mécanique pop-up donc comme sur le OnePlus 7 Pro et surtout comme sur le Mi 9T qui donc reprend exactement ce design là et il tient bien en main parce que l'arrière envers est incurvé ça reste un gros smartphone assez lourd j'ai l'habitude du P30 Pro au quotidien mais euh, la prise en main et, euh, et la manipulation au quotidien est quand même très très agréable il n'y a pas de capteur d'empreinte visible c'est normal il prend la place sous l'écran il est assez rapide euh, Xiaomi et tous les constructeurs je trouve progressent là dessus et je le déverrouille assez rapidement. La surface est assez grande je trouve, même si des fois il y a quelques faux positifs. En fait je lui trouve deux, seulement deux gros défauts, mais, enfin, qui sont pour certains des petits mais pour moi des gros. Euh, bah, c'est le fait que cette caméra selfie s'allume quand elle s'ouvre. Je trouve ça un petit peu surfait, c'est comme une trottinette électrique avec euh, dessous euh, des néons qui, qui clignotent. Euh, et aussi le fait qu'il y ait un seul haut-parleur, alors je me suis retrouvé dans un cas, en faisant la vidéo, en train de jouer à PUBG et en gros ma main, parce que j'étais dans une position un peu inconfortable pour faire le plan, ma main a bloqué euh, ce petit haut-parleur et du coup j'entendais rien, je suis mort à cause de ça. Parce que je suis nul aussi, c'est peut-être ça. Je un peu nul à publier, c'est comme ça. Il y a autre chose aussi, il n'est pas certifié euh, waterproof, donc faites attention, tous les téléphones maintenant le sont quasiment, il faut être vigilant, certains ne le sont pas, donc faites pas n'importe quoi avec le téléphone. On a vu les caractéristiques, le design, on passe à une spec qui est importante, c'est l'autonomie. Il a une batterie de 4000 mAh, ça tient très largement la journée, j'ai fini de journée à plus de 50%, c'est le cas sur tous les flagships que j'ai testé ces derniers temps. L'autonomie s'est quand même fortement améliorée, il n'y a que le S10e qui était un petit peu décevant, mais c'est un smartphone beaucoup plus compact. Qui dit prix, euh, un petit peu contenu, dit aussi sacrifice. Il n'y a pas de recharge en fil, alors c'est à vous de voir si c'est important ou pas. En tout cas, ce modèle ne l'a pas. Et dans la boîte, c'est un chargeur 18 watts qui est livré, sachant qu'il peut monter jusqu'à 27 watts en recharge rapide. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas mis le 27 watts parce que dans le test que j'ai fait, c'était de 1% à 71% en 52 minutes. C'est plus long que la concurrence. Reste maintenant à voir ce que, ce que ça donne avec le chargeur 27 w mais il faudra passer à la caisse si vous le voulez en plus. En tout cas, qui est la recharge ultra rapide ou non, euh, qui est la recharge en fil ou non, il tient largement, comme je vous l'ai dit, la journée et il ne déçoit pas au niveau d'autonomie. Ce n'est pas le meilleur du marché, mais il est vraiment tout en haut du classement et c'est encore un point sur lequel ce Mi9T Pro ne bah, déçoit pas. Autre partie, vous savez, je structure toujours mes tests pareils. Performance, design, autonomie, OS, photo et avis final. Sur l'OS, je ne vais pas vous redire exactement ce que je vous ai dit sur le Mi 9. Je ne suis pas fan de la vision K Xiaomi d'Android avec MIUI. J'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de tiroir d'application. Ça plaît à beaucoup, donc c'est vraiment quelque chose de subjectif. Je préfère les systèmes Android un peu plus purs comme OxygenOS, One UI ou Android Stock, bien sûr. Mais que ce soit EMUI ou MIUI de Xiaomi, euh, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais ça c'est vraiment personnel, sincèrement, il faut que vous testiez pour le savoir. Par contre, il est fluide grâce à la vitesse, MIUI n'a pas de ralentissement, euh, les gestures intégrées marchent très bien, euh, donc c'est plutôt une très bonne chose parce que certains OS gèrent mal les gestures, j'aime bien la façon dont Xiaomi les a implémentés. Et en fait, smartphone, plus j'en parle, plus j'ai l'impression que c'est un espèce de successeur du Pocophone F1 de l'époque, je sais pas si aura un vrai successeur, mais... Il me rappelle un peu le Pocophone. Au niveau photo, le Mi 9 m'avait un peu bluffé parce que j'étais un peu déçu des, des appareils photo Xiaomi du passé. La marque s'est vraiment améliorée. Et en fait, on retrouve quasiment la même combinaison ici avec le capteur principal de 48 mégapixels qui est le capteur Sony IMX 586. C'est le même que sur le Mi 9, c'est le même que sur le OnePlus 7 Pro. Au niveau logiciel, il est bien traité. Il y a un capteur grand-angle qui fait du x06. Il marche bien et il y a un zoom x2. Donc c'est pas énorme, x2, mais Bien pour un téléphone de ce prix là, et en fait, la combinaison des trois capteurs vous donne toute une palette de possibles. Le mode nuit n'est pas énorme, mais n'est pas mauvais non plus, donc vous pouvez bien vous en sortir si les sujets ne bougent pas à la nuit. Euh, et le capteur selfie pareil est moyen plus. Euh, bon, c'est une pop-up cam, mais il fait des, des clichés qui peuvent être très bons, excellents ou des fois mauvais en fonction des conditions. Mais voilà, sur la partie photo, il est bon, il est très bon, il n'est pas excellent, c'est pas le meilleur, c'est pas un Pixel 3, c'est pas un P30 Pro. Mais il s'en sort très très bien et c'est très difficile de rater des photos et je lui ferai confiance en fait. Je vous l'ai toujours dit, ce qui m'intéresse dans le téléphone, c'est d'avoir confiance surtout au niveau autonomie et photo. Bah lui je peux l'emporter, je l'ai utilisé pendant plusieurs jours et bah, il me fait des clichés qui me suffisent. Un petit truc que j'ai pas dit sur le capteur selfie à l'avant, je vais essayer de vous faire des mots en direct. En fait c'est comme sur le OnePlus 7 Pro, quand il tombe, hop, il se rétracte tout seul. Il fait un petit bruit chelou à la fin quand il se rétracte automatiquement. Euh, voilà, c'est une question de sécurité, c'est une bonne chose sur la partie photo, comme sur l'autonomie, comme sur le design, comme sur les specs, bah, il ne déçoit pas une nouvelle fois. Et vraiment, plus j'en parle, plus Mi 9T Pro, il... je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime bien. Ce Xiaomi Mi 9T Pro est vendu 429 429€ avec 6Go de RAM et 64Go de stockage. Il y a 30 30€ de réduction pour les premières précommandes. Euh, il va très vite passer sous la barre des 400 euros. Au niveau du design, etc., pour moi, c'est un concurrent frontal du OnePlus 7 Pro. C'est à vous de faire vos choix en fonction des caractéristiques et de ce qui est important pour vous dans un téléphone. Pour l'autonomie, ils sont quasiment à égalité. Pour le son, le OnePlus 7 Pro est meilleur. L'écran du OnePlus 7 Pro est meilleur. La recharge rapide du OnePlus 7 Pro est meilleure. Sur la photo, c'est quasiment identique. Et sur l'OS, c'est vraiment un choix que vous pouvez faire. Mais il y a aussi quasiment 200 euros d'écart entre les deux modèles. Ça rentre forcément en compte dans le choix d'un smartphone. Et sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens autour de moi qui me demandent quel téléphone choisir, j'ai X de budget, etc. Ben aujourd'hui, vous avez environ 400 euros de budget, no-brainer. Xiaomi Mi 9T Pro, c'est le smartphone à choisir pour moi, même s'il y a de la concurrence chez Samsung. Mais là, franchement, de tout ce que j'ai testé pendant ces quelques jours, carton. Même si j'aime pas et eh ben c'est un téléphone hyper complet. Il n'a rien à envier à des téléphones à 1000 euros. Et Xiaomi continue leur, leur croisade de baisser les prix, faire des produits très bons. Et c'est encore une nouvelle fois le cas avec Mi 9T Pro. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de test du Xiaomi Mi 9T Pro. Si elle vous a plu, rejoignez la communauté de Presse Citron en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce bleu, en mettant un commentaire. Posez vos questions en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Presse Citron. Il y a beaucoup de téléphones qui vont sortir dans les prochains mois, donc je pense que vous allez voir plus de vidéos que ça a été le cas cet été. Et vous m'avez bien manqué en tout cas. À bientôt